Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors, la mauvaise nouvelle de la semaine, parce que malheureusement, cette semaine, c'est une mauvaise nouvelle, eh bien, c'est la publication au journal officiel par le ministre d'Éducation nationale d'une loi imposant 5 jours de formation pour les enseignants en dehors du temps de travail, c'est-à-dire sur le temps de vacances scolaires. Donc concrètement, le ministre se permet de nous supprimer cinq jours de vacances scolaires en toute impunité, en considérant que eh bien notre charge de travail n'est pas assez lourde et qu'au lieu de nous former sur notre temps de travail, eh bien il va nous voler des vacances scolaires pour pouvoir nous former. Alors, pour essayer de faire passer la pilule, parce que cette décision avait été repoussée par deux fois en Conseil supérieur de l'éducation par un vote unanime contre toutes les organisations syndicales, et eh bien pour tenter de faire passer la pilule, le café de ministre eh bien, il a tout simplement euh, décidé que eh bien, ces heures de formation, quand même, elles seraient rémunérées. Euh, alors en fait, on vous supprime les vacances et on vous dit ah oui mais on va vous donner un petit peu d'argent euh, euh, quand même. Alors, euh, nous, euh, au SNES-FSU, on est absolument offusqués euh, par euh, cette nouvelle euh, mais il faut bien voir que c'est pas le cas de toutes les organisations syndicales puisque l'UNSA qui avait voté contre euh, lors euh, des différentes instances eh bien euh, a trouvé euh, sur les ondes de la radio euh, sur France Inter euh, cette mesure finalement formidable parce que c'était euh, finalement pas si mal que ça euh, que euh, les enseignants puissent se former euh, euh, sur leurs vacances parce qu'ils allaient être rémunérés. Alors, bon quand on sait que cette personne qui a osé dire ça est chargée à temps complet et donc n'a pas d'élèves en responsabilité. Elle n'a aucune notion de ce que représente euh, la fatigue des élèves et euh, le nécessaire repos qu'on doit avoir euh, pendant les vacances scolaires. Euh, donc c'est sûr que cette personne-là n'est pas vraiment apte euh, à euh, dire les choses. Nous au snes on est très conscients que ça va alourdir encore euh, la charge de travail qui est déjà très lourde pour les collègues. Et donc nous, euh, on appelle à s'y opposer, bien sûr, à cette mesure par tous les moyens. Euh, le meilleur moyen, ce sera, bien sûr, une opposition forte et collective euh, pour dire qu'on ne veut pas ça. Et euh, bien évidemment, l'ESNES-FSU sera à vos côtés pour... Euh, organiser eh bien, ce refus et puis pour apporter euh, tout le soutien juridique possible et nécessaire euh, pour s'opposer à cette mesure qui est véritablement une punition des enseignants et un mépris absolu euh, de ce que représente la charge de travail d'un enseignant au quotidien euh, puisque euh, on sait que en moyenne un enseignant euh, travaille euh, 42h53 par semaine donc les 35 heures ne se sont jamais appliquées pour les enseignants puisque loin de penser euh, comme l'affirment tous les ministres et tous les euh, euh, libéraux de la Terre que un enseignant ça fait 18 heures et ça rentre chez lui et ça a 6 mois de vacances, euh, ça c tout le monde sait que c'est une aberration et que c'est totalement faux, euh, nos effectifs dans les classes augmentent, notre charge de travail ne cesse d'augmenter, la réunionnite dans les établissements augmente, et là on veut carrément nous supprimer euh, ben, une semaine de vacances scolaires euh, sans aucune raison valable, euh, puisque euh, la formation telle qu'elle est, Aujourd'hui, euh, bien souvent, euh, ne répond pas aux attentes des enseignants, ça c'est le bilan que régulièrement euh, le SNES-FSU peut faire, et on considère euh, donc euh, que cette formation doit être améliorée et qu'elle doit se faire sur le temps de travail exclusivement euh, au SNES-FSU. Voilà, à bientôt